Il y a très longtemps, le rêve de deux frères a pris naissance ici, à Montréal. C'est à la fin du 19e siècle, alors que le seul divertissement à la maison est le piano, qu'il souhaite devenir le premier commerce offrant quelques frères a pris naissance ici, à ici. De deux... Il y a un petit, euh, un petit fantôme qui apparaît, le, le fantôme du déplacement. Et je vais aller vers précédent. En attendant quelques secondes, voilà. Et ensuite, je vais me diriger vers le menu oui. ici sur la gauche. <rire>